Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 83 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à World of Goo Donc World of Goo vous allez voir c'est un petit jeu sympathique Il n'est pas très lourd, c'est pas un gros jeu 3D On va le voir tout de suite Donc World of Goo c'est parti euh, On va comprendre le principe ensemble On va donc utiliser un nouveau profil On l'appelle Stage 1 hein, pour pas Pour pas parce que j'avais déjà commencé sur Venus Donc Stage 1 Allez chapitre 1, les collines de Goo alors on va avoir une petite cinématique Ah non, même pas Donc c'est parti, donc chapitre 1 Les collines de goût, vous voyez, donc ça c'est une map On va recommencer le premier niveau vers le haut Simple comme bon goût Donc il utilisent a petites phrases un peu Un peu rigolotes Donc voilà, le but c'est de glisser déposer pour construire Jusqu'au tuyau qu'on a vu en haut Donc on va prendre les, les petites bestioles Je sais pas trop comment on peut les appeler Des goûts, voilà Et le but c'est de monter et d'en utiliser le moins Pour l'instant, alors on monte maximum, allez voilà, donc à partir du moment où on est assez près du tuyau, il nous aspire donc là voilà, le niveau est terminé et pour co finir correctement les niveaux il faut un certain nombre de, de goûts, donc il y, a un, il y a un objectif à récupérer à chaque fois World of goût, voilà, petit machin objectif 4, on en a recueilli 10 on a eu plus 6 on l'a fait en 4 coups et on a mis tant de temps tout simplement Hop là, donc le premier niveau est terminé. Ça continue jusqu'au deuxième. Petite faille, plus simple qu'il ne semble. Donc il faut aller là. Et nous sommes de l'autre côté. Donc là, il va falloir construire un petit pont. Hop, on va essayer d'en de, utiliser le au moins. C'est-à-dire de, de tirer au maximum sur, la, sur le goût pour construire le pont. Alors là, vous voyez, ça penche un peu. Ouais, parce qu'on a, on a aussi une notion de poids sur le jeu. Vous voyez, ah, le pont, il va se casser la tranche faudrait que j'arrive à le, à le coller contre le, contre le contre le bord. Voilà, comme ça. À partir du moment où il est collé contre le bord, il bouge plus. C'est fixé, quoi. Hop là. On va essayer. Encore 1 mètre, 70. 1m1, attention. Hop là. Donc, c'est réussi. Est-ce que j'en ai assez Oui, c'est bon. Continuez. Hop. Donc, l'objectif et tout ça, ils vont nous le redire. Donc, pour l'instant, c'est facile, hein. on n'est pas dans le, dans le gros objectif à et ce n'est plus 6 de plus que, que prévu, donc c'est bon. Je suis encore dans la dans la norme. Alors, on continue. Prochain niveau. Comment il s'appelle Pendule. Réveille la goût qui dort. Oula, donc là c'est en noir et blanc. Donc on a des goûts qui dorment en bas. Donc euh, le principe là c'est d'aller les réveiller euh, en, en se rapprochant Un maximum de On l'a vu sur le, sur le niveau juste avant Il y en avait qui étaient endormis aussi Mais mais j'en ai pas parlé donc là on en parle Regardez il faut que Je me rapproche d'eux de pour les réveiller Ah il commence à se réveiller Voilà on le pose ici Et du coup il se réveille Hop hop hop Il en reste un là pas se réveiller. Ah si c'est bon. Non Ah là c'est bon, il est réveillé. Donc voilà, maintenant on peut monter. On va construire quelque chose pour monter de plus en plus haut. Hop, et il faut monter. Le tuyau et tout en haut. Hein. Voilà, donc on construit quelque chose quand même de stable. On va essayer du moins. On sait qu'on est là là au-dessus, donc il va falloir revenir un peu sur la droite là. Hop. Comme ça et. Comme ça voilà à partir du moment où ça passe devant voilà donc on en a encore plus c'est magnifique Rien de difficile rien de difficile du tout pour l'instant Nous explique hein, au début il nous explique comment on joue donc voilà plus 6 comme tout à l'heure il en fallait 8 on en a 14 La terre tremble Euh, une petite animation pour nous dire que le World Book Corporation était ouvert je sais pas trop ce que ça signifie empalement pour se situer des problèmes j'ai pas eu le temps de lire alors hop là il va falloir monter là-haut sans toucher le, euh, les petits euh, on va dire les, euh, les engrenages que vous voyez donc première chose qu'on fait, on construit quelque chose de stable donc là, j'ai accroché sur la partie en haut, vous voyez, j'ai accroché mon petit goût qui me permet que ce soit un peu plus stable au niveau du pont. Il faut absolument pas que je touche ces petites pâles. Ah, alors regardez, ça a touché. Donc là, j'ai peut-être un peu foiré mon truc, c'est-à-dire qu'il va falloir que... Non, j'essaie de monter. Hop, là, ça touche. Ouais, ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas. Ah non, ça touche. Donc j'ai perdu mon goût. Et oui, on a le goût qui disparaît. Hein. Une fois qu'il a touché, euh, on le perd. Enfin, il me semble. pas vous dire de bêtises. Encore 5 mètres. Oh là là, non, il descend. Ah bah là là c'est mort de chez mort. Hein. Je pourrais rien faire. On va réessayer le niveau. Si tu as des problèmes.. Ah merde, toujours. <rire> Donc, on va essayer de le faire encore plus stable que tout à l'heure. Donc, on va le construire. Je sais pas où était mon erreur de tout à l'heure. Là, c'est vrai qu'il tangue pas mal. Hein. Donc, on va en mettre un là. Pour qu'il arrête de tanguer. Allez, hop là. Oula, il touche Il touche il a touché. Là on sait qu'on a quelque chose de plus stable que tout à l'heure Donc on va peut-être pouvoir monter un peu plus facilement Sans forcément que ça touche Ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas Oups, allez on continue, on continue Tant que ça touche pas On touche du bois j'ai envie de dire, tant que ça touche pas Hop là, j'en construis un là Non il faut pas que ça tombe, il faut pas que ça tombe Oui, oui, oui Ah non il s'est pas accroché Oui, c'est bon, ça y est Ça y est, mon... mon, mon... Mon chapiteau on va dire il tient Il est accroché Hop Donc là on va réveiller cela. Allez non Comme ça Donc ça y est on les réveille et On va pouvoir aller vers la sortie Il était temps Voilà Allez le dernier Je pense Ah non Je pouvais pas le mettre ce soir. Voilà c'est bon donc là normalement je devrais avoir assez de goût. Oui j'espère. Oui c'est bon. Voilà. J'en ai récupéré assez pour le niveau. 30 de 26 le pays. 32 de 26. Magnifique. Donc j'en ai fait encore 6 de plus normalement. 26, 32, plus 6, plus 23, 1 minute 47 pour finir ce niveau. Voilà. Alors, on continue on va en faire un autre machine volante. certaines boules sont plus légères que d'autres donc voilà, là ça va être simple voilà, donc là il va falloir qu'on qu utilise ces ballons pour soulever les plaques que vous voyez donc avec, avec trois ballons ça soulève avec deux noms il faut les accrocher au bord là hop là, un. ensuite on met le deuxième et le troisième. Donc vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'en ai gardé un là ici parce que là il va nous falloir au moins deux ballons pour soulever la cage à goût. Voilà. Hop. Et en fait la faire envoler, et en s'envolant, elle va, elle va, elle va s'approcher du tuyau. Mais comme il est un peu plus sur la gauche, il faut que j'arrive à faire aller un peu sur la gauche. Ouais, normalement ça devrait peut-être passer. On va quand même le mettre bien comme ça ça devrait y aller normalement, oui voilà c'est en face. Hop là donc en passant devant, hop, aspire les goûts, donc 6 de 4 recueillis. Et voilà. Donc euh, voilà, c'est pour vous montrer les différents principes du jeu, on va pas aller plus loin. Voilà, le récapitulatif de fin de partie. On va dire. Hop, mode le goût plus 2, 57 secondes, trop rapide. Et donc voilà, ce sera tout donc pour euh, World of Goo.